Et tout le monde est bienvenue pour cette vidéo sur Apex donc aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais tester le gameplay manette parce que j'ai toujours joué au clavier souris et euh, bah du coup c'est parti. En vrai je pense que ça va être assez facile parce que j'ai joué pas mal de jeux sur manette et il euh, y a la M-Assist. Mais je pense qu'il va être dur c'est surtout de, de gérer les, les mouvements. Ça je pense pas que je vais maîtriser. Du coup moi je joue avec euh, 4 doigts, je joue pas en clos, je joue euh, comme ça. Du coup bah, c'est parti. Ah ouais, du coup c'est vrai c'est comme ça sur manette. Là, par contre c'est un peu perturbant le, le fait que ce soit comme un curseur mais du coup qu'on bouge avec les joysticks. A mon avis c'est un peu compliqué à, à gérer mais bon. Genre surtout de prendre dans les stuff à mon avis ça, ça va être galère. Alors qu'avec une souris directement c'est plus précis quoi. Après je vais aussi lancer avec, euh, avec horizon et avec race, enfin d'autres persos un peu pour changer. Ah c'est moi leader de saut, comment on met la map Ok. C'est ça. Vas-y on va point de contrôle. Je sais pas comment on ping mais c'est parti. Ah ouais. Comment est-ce qu'on ping Flèche. Non c'est pas une flèche. Ok c'est euh, R1. C'est parti. Hop. Ah ils se détachent pas. Ça c'est chiant un peu ça les mates qui... Attends. Ok une patate déjà. Ok c'est... Pour s'accroupir c'est... D'accord. Non. Je me suis trompé de touche. On oh, les briques. Comment oh on change d'arme Ah ok, c'est comme sur Call of. Oh les m'assistants <rire> Il s'est fait... m'assister de lui Ah ouais, mes manettes en fait c'est... C'est pas compliqué. Je vais me shield. Faut oh, que je galère hein. Ah, là il y en a un. J'ai bloqué. Merde Merde, faut que je recharge. pour oh, le fight de noob. Ah, je suis trop nul. Ah, j'ai fait de la merde là. Est-ce qu'il y a le mate qui va qui va clutch One last here. Euh, derrière la. Ouais. Another team, euh, mec, fais gaffe. Merde. C'était la partie. Je vais prendre. Euh, je sais pas, vas-y, Horizon. Hop. Ah, il la prend. Bon, s'il prend Horizon, je prendrai Race. Uh, let Horizon, please. Trop tard. Vas-y, c'est parti. Alors, ok, je suis leader. Vas-y, je vais spawn euh, cascade. J'aime bien ce spawn. C'est parti. Hello! How are you, man? I am great. Ok, I'm fine. I'm fine, I'm fine. Merde, c'est con cool parce que j'ai le truc appuyé pour parler sur, euh, sur mon clavier. Du coup que je lâche une main. Et ça c'est très con ça. Comment on, on les inverse Genre... Euh... Allez au pire je fais clavier souris. Hop. Vas-y. Let's push euh, middle Ah oh, il est break. Ah bah il y a un autre mec. Merde lui j'ai pas vu. Elle star. Merde, faut que j'augmente la sensi. Ah, il est stylé son skin. Il va push. Attention, il y a du monde. Oh, s'il joue la carte, c'est un bon. Thank you, man. ça va être abstrait, il est chaud GG man Let's go. I'm gonna go OK thank you I'm trying to play with the controller so uh, if I'm bad uh, sorry Nah man controller is cracked But uh, it's my first time on uh, Apex with le controller ah. You'll be good in no time, I believe. OK OK Ah il est sympa You're about to hit uh, 15,000 kills, yeah, kills. Vas-y je vais aller là-bas pour me loot. Dans cette ça va le mate il est sympa. Plus il m'arrête il est chaud. Hop. Alors. Oh il y a 3 Comment des équipes Euh non. Non ça c'est slide. Merde Ça c'est le pouvoir. une flèche. Ouais, ah non. Je suis venu à toi. Ah oui il y a du stuff. Et je recharge. Et euh... J'ai pas go push. Hein. Et du coup on peut pas tap sur... Euh... Sur comment ça s'appelle, sur manette. Sauf je crois avec un... Une macro. Mais bon. Du coup il a pas sur console. Et euh... Ouais bah on le jump peut en normal. Je sais pas pourquoi on pourrait pas. Je vais mettre mon... Je... Putain, y y'a des mecs. Wesh wesh wesh Allez je Chocer bouge. Merde je suis mort. Poupie pour moi. Je vais voir si gameplay. me ah ouais, il est chaud, il est chaud. Ça va, je suis tombé sur un bon mec. On délobille pas très fort. GG, man. Yes, let's go, 15. Yes, let's go. Ah ouais, quand même 15 000 kills avec Horizon. Il est chaud, il est chaud. Is it your main euh, Horizon? Ah, yeah. Ah, ok. Mon main est uh, Valkyrie. How many kills you got on Valkyrie? Like 200 uh, and... Oh, 20? Nice man. Oh shit. Sure. <laughs> le mec il a 15 000 et moi j'ai 220 kills. Ah ouais il a fait. Attends. Il a fait 4 500 000 dégâts. Ah ouais il est chaud il est chaud. Thank you. You're welcome. Ah, en plus il laisse le stuff. quoi oh, C'est tellement un bond. bon. j'ai vu des mecs. Ah ouais merde. Ah je joue trop mal. Là Je serai que en soutien là, c'est lui qui va tout faire. Ah, eh, il a mis son trou noir. De toute façon j'ai pas d'explosifs. GG. Faut avoir mon premier kill. Ah la... oh, là Ah Spitfire. Ah Je vais pas te... Why? I'm only because I want to stay on 15k. Okay, ok I'm only gonna get assists, okay? But uh, maybe uh we will die. Maybe we'll die. That's fine. We can go back in the lobby, you know. Or the lobby okay, okay. <rire> Vous gardez si ça t'atteint 15 <rire> C'est ouf. Laisse-y. Même si on meurt, t'inquiète. Le lobby c'est bien. Ah, débride pas. Allez. C'est l'occasion, c'est mon moment. je She's, She's dead. Le ah, je crois qu'on peut pas bouger sur manette quand on prend le stuff. Oh on est top 2. Il débrouille pas. Oh si c'est le dernier. Ah non ils sont deux. Mais c'est trop bien wesh, la carte sur manette. Oh là là. Je recharge. Il est mort. Je recharge mes boucliers. Ok ok. My ult? hold on one sec. me ulti. merde ah mais il a mis i have my all oh. non je suis mort sorry he's back okay he's healing he's full shield he's reviving his teammate Ah, ouais. Putain, j'ai le seum. Même pour lui, en vrai, c'est dommage parce que du non. coup, il pourra pas euh, avoir 15 000 piles comme il le if voulait. One, get, uh, kills, 15K. Bah, ouais, c'est ça le if truc. Vous voulez les faire mourir par la zone J'ai pas les chinois. Non, parce que obtenir des kills pour ça. Je need to rester sur 15k pour une vidéo. Ah ok, moi aussi je suis faire une vidéo avec un... Je suis train de jouer Apex avec un contrôleur. Ah ok. On fait pas les mêmes vidéos hein. Ah ouais mais comment il va faire du coup Ah j'ai le seum là, je m'en veux trop du coup. Parce que il... il... peut pas avoir ses 15 000. Pile poil. Mais il faut au moins qu'il puisse, euh, puisse faire top 1, hein. bon ça je crois pas que ça va être compliqué hein. Ah oh ouais vu comment il est chaud. Oh mais il est chaud. ah oh, gg gg, c'est ma faute. Mais maintenant nous have seulement 15. Et pas 15-1 or anything. C'était yeah, yeah, yeah. yeah, that le goal. Il était grave sympa le mec. Ça fait trop plaisir. Mais du coup, je m'en veux trop, wesh. Parce que si j'aurais pu. Euh, au moins, il aurait eu les. les Comment ça s'appelle Les 15 000 pile poil. Et le top 1 pour sa vidéo. Je vais chercher sa chaîne YouTube juste après. Yo, c'est le mot du montage, et du coup, j'ai pu trouver sa chaîne. Et euh, voilà. Donc, je vais aller guetter vite fait ce qu'il fait. Je vais voir le clip, et du coup, j'ai reconnu sa voix. il est comme... chaud. Oh my god. Oh, il est chaud, il est chaud. Euh... Je vais voir la vidéo sur Apex, c'est hein, logique. Oh ouais. Ok, ok. Euh... Vas-y, je vais voir ça. Il tape des. Mais en fait, il se fait des full team, wesh. What a little weirdo. Hold these nades, my man. Watch him go up zip. Cracked him. Oh! oh my God. Yeah il est chaud, il est chaud. Bon, du coup, je mettrai sa chaîne en description. Allez hein. lui donner de la force, même si bon, c'est devrait être l'inverse. Mais... mais voilà, il y aura sa chaîne. Et euh, voilà. Du coup pensez à liker si la vidéo vous a plu et pensez aussi à vous abonner si, euh, si jamais vous voulez suivre d'autres vidéos ou d'autres lives. Je lève souvent vers 22h du coup voilà. Merci à tous et au revoir.